De vous déplacer jusqu'ici. On peut savoir ah, la motivation. Merci beaucoup. Je pense que bon, tout le monde est au courant que quand même Kumbagaolo Sec, la grande Kumbagaolo Sec, la voix Kumbagaolo Sec, mmh. a des difficultés. Et ça, c'est l'émotion nationale et internationale que tous les gens ont ressenti euh, ces jours-ci. Je me suis déplacé d'abord en tant que chanteur. Passionné de la musique, respectant tout le travail que Kumbagaolo a eu à faire et va continuer à faire, inshallah. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui n'est pas la moins importante, c'est que Kumbagaolo est de ma famille. Je suis son grand frère, au vrai sens du mot. Les familles, c'est la même chose. Et je pense que si vous allez plus loin, la maman va vous expliquer un peu les connexions pour que cette famille dans notre milieu, ça je suis venu, donc quand elle a un petit problème, comme ça, le grand frère doit se déplacer pour venir soutenir et demander, poser des questions et pour avancer avec elle pour résoudre ce problème. L'autre chose, je viens voir la personne, la femme qui a une entreprise qui fait travailler des gens de responsabilité. Quand cette personne-là s'arrête, quand cette personne-là a des problèmes, il faut venir la soutenir. Et donc je suis venu pour ces trois raisons. Et euh, Je tenais à la voir d'abord, directement, euh, et l'encourager, euh, prier pour elle, écouter les conseils de notre chère maman, hein, et euh, l'encourager pour lui dire que bon, tout ça va être réglé, inch'Allah. Parce qu'on euh, croit en Dieu, et je pense qu'elle a eu à faire énormément d'efforts avant que cette chose-là soit publique. Et, euh, tout à l'heure, maman disait que c'était encore beaucoup plus difficile, ce que les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, Alhamdulillah, elle est là. On a juste le problème important de la voir. Inch'Allah, on va continuer à travailler pour que cela soit derrière nous. C'est que Kumba reprenne le micro. Ses activités, l'influence que Kumba a autour de cette jeunesse et de l'Afrique, soit quelque chose qu'on vit avec un rythme hein, qui ne s'arrête jamais. Inch'Allah. Donc, c'est pour cela que je suis venu. Donc, je suis très content. Je l'ai trouvé vraiment serein, effectivement, ému. Nous sommes tous tenus par le monde qu'on a eu à échanger ici. Et euh, je suis confiant. Je suis confiant. Et monsieur le ministre, quel est, quel est votre sentiment après avoir vu votre soeur Quel est le sentiment profond qui vous anime en ce moment Moi, j'ai n'ai pas de, de, de deuxième vision ou deuxième euh, compréhension de Kumbagalo. Kumbagalo, c'est une battante. Un point. Elle a du talent, mais c'est une battante. Comme on dit en Olof, Si quelqu'un peut me dire nous sommes une plaisante battante, mm. il peut dire la même chose, c'est une patente. Et donc, euh, j'ai vu la patente, mm. la patente mm. ne sera jamais seule. Mm -hmm. D'accord, dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration pour euh, plus tard Mais nous, on collabore toujours. Toujours. Mm. Comme le gars, chaque fois qu'elle a besoin, mm. qu'elle a eu besoin, de quelque chose dans notre passion commune. Je suis là. C'est encore Bouba dit une chose importante. Et Gaston, c'est un autre départ hommes. Parce que là, je couvre ma, ma ça Je vais la couvrir. Merci. Merci, monsieur le ministre. <rire>